D'accord, on est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à la vente. D'accord. Oh, euh... Donc là, j'ai une autre question. Euh, désolé, je ne vois pas ton nom, donc tu m'excuseras. Salut, je regarde les immeubles en vente au Québec. Aucun n'arrive à ce pays. Comment faire pour trouver un deal rentable Azmi, je te laisse. Vu que je ne vais pas avoir trop, je te laisse. <rire> <rire> Merci Florian. Bon, bien, encore là, c'est euh, être investisseur, c'est être euh, créatif et trouver des solutions. Alors, c'est sûr que si vous voulez trouver des bons deals, est-ce que vous allez magasiner, je fais un exemple avec euh, les boutiques, est-ce que vous allez magasiner en haute saison, en basse saison? Si vous voulez acheter des, moi, j'ai toujours pris l'habitude de m'acheter mes manteaux d'hiver à la fin de la saison. Alors, c'est un escompte, je me trouve un deal. C'est pas quand l'hiver s'en vient que je m'achète mes manteaux, c'est après. Même chose avec l'immobilier. Si vous si vous cherchez des bons deals, c'est pas sur les listings des, des courtiers immobiliers que vous allez les trouver. C'est en étant créatif. Soit des exemples, vous identifiez les immeubles que vous voulez acheter. Même si c'est pas en vente, vous approchez le propriétaire pour lui suggérer de vendre. Mmh. où vous allez vers des reprises de financement, où euh, vous êtes en train de regarder, les et ça s'annonce régulièrement, les non-paiements de taxes. Mmh. Euh, ça, ça peut être une façon très facile et très rapide pour faire du revenu. Euh, ça, c'est quelque chose que je, je suis en train de regarder, les, les, les reprises de, de taxes. Ça mmh. peut être une façon de trouver des bons deals. Euh, il y a des, des situations comme ça. Mais si vous allez sur le marché au détail, c'est sûr que vous ne trouverez pas de deal. Tout à fait, ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, si, un deal, si, si, en, si euh, par exemple, tu regardes sur Centris ou même si tu es sur un listing, il faut se dire qu'il y a d'autres personnes comme toi, en fait, qui recherchent ça. Donc, clairement, pour, pour, pour qu'il y ait un deal rentable sur le marché, Enfin, honnêtement, même s'il est, est mis en ligne, ça va, même, enfin, ça, ça va durer quelques secondes. Quoi. Tellement il y a d'investisseurs. Donc, c'est justement à toi d'être créatif, donc de nouer des liens. Parce que justement, tu vas nouer des liens avec des courtiers, beaucoup de courtiers, intégrer un réseau d'investisseurs où peut-être tu vas avoir des opportunités. Parce que c est, c est, pour moi, ce n'est que comme ça en fait que euh, tu vas trouver des, des deals. Quoi. Donc, vraiment avoir tout un écosystème autour de toi qui vont t'amener des deals. Aujourd'hui, tous les deals que je trouve, moi, je ne je, je, je, je, je enfin, je, je me branche jamais sur Internet pour aller chercher des biens immobiliers. Aujourd'hui, c'est des personnes qui me présentent des biens immobiliers. me m'ont dit, ouais, Florian, il y a ça à il y a ceci, il y a cela. Ce n'est que comme ça, en fait. Donc, plus tu vas élargir ton réseau, plus tu vas avoir de deals en fait. Et surtout, en parler autour de toi. Parce que beaucoup de personnes se disent, euh, ouais, je vais… Enfin, euh, c'est vrai, il y a le vivant heureux, vivant caché. Ça, c'est à titre personnel. Mais quand tu en en affaire, il faut en parler partout. Il faut qu'on t'identifie comme un investisseur parce que, L'opportunité peut même venir de ton collègue. On a un participant, ça a été le cas. Euh, il en a parlé, il en a tellement parlé à ses collègues qu'un jour, il y a un collègue qui lui a dit Ah, mais là, il euh, y a tel immeuble, il y a tel appartement à vendre et tout, le gars, il a dit Ah bon, il a sauté sur l'occasion. Et c'est un bien qui n'est même, même pas apparu sur le marché. Donc, c'est pour te dire qu'il euh, faut utiliser tout, toutes tes relations que tu as, professionnelles comme personnelles, pour pouvoir euh, saisir, euh, saisir les opportunités. Quoi. Et en passant, ça n'empêche pas d'utiliser un courtier pour s'assurer que tout se fait dans la bonne façon. Mais c'est une question de, de, de tomber en avant de la vague où tout le monde est en avant. Parce que là, tu, tu tombes dans une, une guerre de prix. Euh, ouais. J'ai justement un client potentiel qui, qui veut aller de l'avant. Et ça fait deux semaines qu'ils vont faire trois visites par jour le temps qu'ils analysent le tout pour que ça soit rentable, ils ont déjà perdu l'occasion parce que quelqu'un est en train de... et ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont prêts à payer des prix de fou pour une propriété qui va perdre de l'argent. C'est un... un marché bizarre. Mmh, mmh. Clairement. Clairement, clairement. Euh, ta, ta, ta. Je reprends les questions. Ah, salut! Euh, Roger Adou. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Nouveau participant également. Oui. Et... Un <rire> Exactement. Oui. Salut Roger. Salut Roger. Bien immobilier à revenu. Quel est le taux? Euh, Est-ce que tu peux formuler ta question? Je pense, peut-être, tu peux dire tu veux dire le taux hypothécaire du moment. Euh, si tu vas sur rateup.ca, tu as, tu as, tu as, un, tu as un, comment dire, une grille de taux moyen. En ce moment, euh, je sais que c'est, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ça tourne autour de, voilà, dans les 3% à peu près, quoi. Mais euh, Wilfried, qui travaille avec nous, je pense qu'il pourra également te poser, enfin euh, t'apporter euh, ben, des éléments à ce niveau-là. Est-ce qu'il parle du taux euh, d'hypothèque ouais, enfin, c'est ce que je, je... Bien immobilier à revenu, quel est le taux je, je présume que c'est le taux euh, de l'hypothèque. Si ce n'est pas ça, euh, Roger, tu peux nous le préciser. Mm -hmm. Tac, OK. Salut Aminata. Salut, salut. Également... Ah, c'est Aminata, ça Exactement. Ah bon, je le vois. Salut Aminata. Aminata. Une de nos premières participantes également en ligne. Donc, il euh, y a Thomas qui valide tes propos. Il n'y a pas de comparaison. La maison principale, il y a un bâton dans les roues. Moi, je suis d'accord. Honnêtement, euh, enfin, c'est… Vas-y, excuse-moi, en, en passant, Mineta m'a approché euh, il y a quelques semaines parce qu'elle suivait le cours, mais elle était un peu euh, perdue. Elle manquait de motivation. Mm -hmm. Alors à chaque semaine maintenant, elle m'envoie un courriel pour me dire quel, a, quel travail elle a fait dans la module pour s'assurer qu'elle va avancer. Ah, nice, ça c'est excellent, ça. C'est excellent, c'est excellent. Excellent. Et je suis sûr que même, euh, de toute façon, j'ai échangé avec Amina. Je, je, je sais que tu es encore en étude, mais euh, voilà, je, avec toutes les stratégies qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi. Dès que tu vas reprendre il y a de quoi accélérer. Euh. Regarde surtout oui. la partie. Enfin, tu vois de quoi je parle. Regarde la partie financement créatif là. Donc, tu peux déjà activer pas mal de choses qui vont vraiment te faire accélérer dès que tu vas avoir, euh, dès que tu vas avoir euh, ton, enfin, ton, ton, ton, ton, emploi à temps plein. Mais tu peux déjà dès à présent commencer à ouvrir certaines lignes de crédit qui vont venir financer ta mise de fonds, comme Razmig l'a mentionné au tout début. Donc, justement d'aller chercher. Quand on n'a pas, c'est l'important, c'est pas l'épargne de côté, c'est l'accès liquidité, c'est vraiment ça qui fait mmh. la différence et si tu as les deux ben tant mieux mais clairement euh, l'accès aux liquidités pour moi c'est même plus facile que c'est plus facile d'avoir accès au financement créatif que d'avoir accès à un financement créatif de peut-être 30 voire 50 ou même 100 000 dollars que d'épargner 100 000 dollars donc euh, clairement c'est un accélérateur donc euh, yes voilà je retrouve le commentaire de euh... J'ai une question de Habib. Comment débuter par un immeuble à revenus dans les 500 000 avec deux partenaires Qui Deux partenaires si on a 100 000 euh, Il ouais, euh, faudrait que. Enfin, c'est possible. Hein. Enfin, techniquement, comme ça, enfin, de manière large, c'est possible. Après, il faudrait mieux euh, peut-être en discuter avec Rasmi. Donc, euh, attends, je vais te remettre son lien. Pour qu'on voit, en fait, parce qu'il faut qu'on qu voit euh, où sont tes partenaires, quel est leur. Euh, voilà, est ce qu'ils sont à l'emploi ou pas, enfin, est-ce qu'ils sont au Canada ou pas. Donc, il y a pas mal de, de, de choses qu'on peut voir. Je t'invite, Habib, à, à prendre rendez-vous avec Razmi. Tu pourras rentrer en détail. Euh, aller plus en détail avec toi là à ce sujet. Donc.